Bienvenue à l'Université catholique de Lyon. Je suis le professeur Olivier Artus, le recteur de cette université qui rassemble plus de 10 000 étudiants et auditeurs. Nous sommes en lien avec de nombreuses universités étrangères, mais aussi avec les autres universités du site de Lyon. Votre séjour chez nous vous permettra bien sûr d'étudier dans le cadre de la formation que vous avez choisie, mais aussi de découvrir la culture française et la région lyonnaise dont le patrimoine culturel est très riche. Après la période difficile liée à l'épidémie du coronavirus, nous sommes heureux d'accueillir de nouveau sur notre campus des étudiants internationaux qui vont contribuer à l'ouverture et au rayonnement de notre université. Je vous souhaite de passer un très bon séjour à l'UCLI. Nous aurons sans doute prochainement l'occasion de nous rencontrer.